nous dire comment vous évaluez les mesures sanitaires très strictes qui ont été édictées pour les écoles Je comprends que ces mesures-là aient été éditées. Il y a, nos autorités, ont, ont la hantise de, de, de, qu'on leur reproche de, de, de ne pas avoir fait le maximum. Donc, je comprends ça. Maintenant, ça caresse le, le fantasme du risque zéro avec les microbes. C'est une aberration en termes de maladies infectieuses. Euh, donc, euh, ce qui est très important, c'est que les adultes entre eux fassent attention. Ça, c'est très important. Mais que s'il y a un enfant qui tombe et qui a mal et qui a besoin d'un câlin, il faut lui faire le câlin, franchement. Il n'y a pas de risque. Il reste beaucoup d'incertitudes sur ce virus. Peut-on être optimiste pour l'avenir euh, On a effectivement beaucoup d'incertitudes. L'article de Vincent Thibault est très euh, éclairant euh, là-dessus. Euh, mais on peut vivre avec des incertitudes, en fait. Euh, euh, les maladies infectieuses, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et, et euh, les solutions sont jamais toutes blanches ou toutes noires. C'est souvent un équilibre qu'il faut trouver entre, entre le risque éventuel de la maladie et le risque éventuel de rester confiné complètement. Euh, donc euh, oui, oui, on peut être optimiste et je pense qu'on on va trouver le bon équilibre, justement.